Sauf que le problème c'est qu'on était un peu lent et qu'on voit la porte en face de nous commencer à s'ouvrir assez largement. donc Une porte de plusieurs centaines de mètres de haut, c'est toujours assez impressionnant quand ça s'ouvre. D'autant plus quand on sait quelle menace ça abrite. Donc la porte commence à s'ouvrir et là on commence tous vraiment à à redoubler d'efforts hein, et on, certains d'entre nous commencent déjà à vriller un petit peu, on, on commence à avoir le, le, le, notre psychisme qui commence à faire des siennes, à plus vouloir vraiment en répondre, ouais. et là émerge pff, de la porte une énorme patte griffue quand je dis énorme, évidemment le mot ne correspond pas une gargantueuse, ouais. une, une colossale je sais pas, indescriptible. Une, une indescriptible <rire> une indicible euh, ah, une indicible patte euh, griffue sort de... Le, sort de la de la demeure euh, d'Orlier. De et, euh, et là, à partir de là, bah, certains d'entre nous vont vraiment totalement, euh, totalement partir en vrille. Ah bah lorsque des tentacules commencent à souffrir, voilà, voilà. <rire> le, le, On commence à, bah, tout simplement à contempler hein, le Cthulhu qui commence à... grand ancien à... en personne qui fait son apparition. Alors là, le, la perte de San, hein, pour ceux qui n'ont jamais rencontré Cthulhu, sachez-le, c'est un va qu petits... arriver quand même. <rire> ça, arrive, ça arrive souvent ça arrive Souvent on quand, côté côté quand on va boire un café. Effectivement, ça. les grands anciens, euh, la plupart, peut-être tous, d'ailleurs. Euh, C'est du un des un 10 en cas de réussite <rire> et un des 100 en cas de ah Alors On va bon. dire que les investigateurs déjà usés n'utilisent <rire> pas forcément d'argent. Alors, euh, voilà, donc, euh, quelques-uns notre... le vivent à peu près <rire> correctement. N notre ami Nando, euh, bah pète complètement un plomb, euh, se jette, euh, se jette au sol, euh, commence à s'arracher les viscères, à se crever les yeux lui-même lui et, et meurt euh, euh, dans d'atroces souffrances au, au, au, au milieu des investigateurs qui continuent euh, à psalmodier en espérant que euh, on, ça serve encore à quelque chose, mais en ayant encore hein, en ayant un petit doute quand même, hein, ouais. même si le continent s'est arrêté. Euh, euh, militaire aussi. La, la, hmm le militaire aussi. Le militaire, oui. Oui, oui. Bah, alors mon militaire, voilà, euh, quand il aperçoit que nous, euh, donc là, c'est intéressant parce que euh, je rate mon jet de san, Ça, c'est technique, mais c'est pas inintéressant. Je rate mon jet de scène et je fais 98. Euh, c'est le record battu donc Mon record, l'absolu. Hein, toute campagne confondue, confondue, toute partie de campagne confondue, point de scène est perdu. Donc évidemment, euh, il n'avait pas 98. Donc, voilà, coup, je devais être à tombait. moins 80. Peu importe. À zéro immédiatement. <rire> Et donc, Esplanter. je fais ce qui me semble logique dans ces cas-là. Hein, euh, mon personnage arrive près du gouffre, commence à psalmodier des formules absolument incompréhensibles et euh, se, se, jette se jette dans le, le vide. <rire> et va s'écraser au sol. Euh, 35, mètres euh, euh, plus bas. 30, 35 mètres plus bas. Euh, donc il n'en reste très rapidement plus grand chose. Euh, les quatre restants. Les quatre restants continuent de, de psalmoder. Et, et finalement. Le mouvement commence à s'inverser, les bulles reparaissent sur le sur la côte, le ciel commence à se dévoiler, ça serait beaucoup dire, mais enfin tout manifeste que il y a une nouvelle réaction du continent qui en fait est en train de s'inverser une nouvelle fois. Au même moment, Cthulhu se mettait à se diriger direct, droit vers le monolithe. Voilà, donc nous avons désormais le grand ancien, euh, le, plus, le plus célèbre de, de la mythologie de Lovecraft, euh, Cthulhu, qui se dirige vers le, les, les pauvres investigateurs en train de psalmodier, qui tiennent bon, malgré tout. Euh, ouais, bon, bon, qui ils sont ceux qui pas en, pas non, en... Pas très bon état, mais ils tiennent bon. Je euh... vais quelques instants. Il continue, il continue jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'effectivement le continent non, ouais, est, est, la est lumière, vraiment est... en train de est vraiment en train de, de s'immerger. Les, les cultistes d'ailleurs, c'est vrai qu'on on fait pas spécialement gaffe aux sectateurs qui doivent très probablement être en train de se barrer à gauche à droite, de vriller complètement, euh, parce qu'ils ont vu aussi eux aussi que tout au Toulouse de rien. Même quand on l'invoque, ça doit faire tout le monde. Quand on sait quand on veut, c'est pareil. Il en c'est au passage. C'est vrai, vrai. Hein. Vrai, vrai. Il, il, il, il, il, il les, traverse euh... les rangs de ses fidèles. Comme euh... d'habitude, on connaît on connaît l'animal. De Cthulhu pour ce qu'il c'est un peu. Euh, ça, il, fait son, il fait son petit déj, en même temps depuis le temps qu'il est en train de dormir, ouais, euh, voilà, c'est euh, l'heure de euh, manger ouais. un petit peu faim. Euh, bon voilà, et, et donc le continent commence à redescendre, et c'est le, le, à ce moment-là les investigateurs, voyant Cthulhu arriver sur eux, voyant le continent qui commence à redescendre, se disent bon bah on a deux possibilités, euh, soit on reste là puis on est mort, soit on, est, on essaye de s'échapper et on est peut-être, peut-être un petit peu sauvé. Et, euh, et donc ils choisissent la deuxième option, <coughs> ils comprennent très rapidement que le système pour euh, ressortir du monolithe est le même que pour y rentrer non, non, en, fait, non, en fait vous aussi descendre sur la première des grandes marches, et si on la touchant vous êtes en ça, ça, oui, ça train ça ça de comprend. <coughs> enfin le mécanisme était très vraiment très comprendre. Et, euh, et au final, ils courent comme des dératés vers la barque, prennent la barque, arrivent jusqu'au cuirassé. Monte sur le cuirassé et là, bah, bien évidemment, quelques cultistes euh, essayent de, de s'échapper. Bon, se font euh, le cuirassé a été appelé en renfort aussi et donc euh, mitraille tout ce, qui, tout ce qui passe, enfin détruit, tue, euh, euh, réduit en charpie <rire> toute forme de sectateur qu'il peut apercevoir. Et enfin, euh, on voit Carl Stanford, enfin moi, mon investigateur non, mais les investigateurs survivants voient Carl Stanford euh, dans l'eau. Euh, en train d'essayer de, euh, de, euh, de, de, voilà, de se barrer, quoi hein, ni plus ni moins, comme un gros lâche qu'il est. Euh, une fois qu'il qu voit qu'il a compris que c'était de nouveau un échec, euh, il essaye de s'en aller et en fait, <coughs> eh bien, il va se prendre dans l'hélice du cuirassé et euh, finir euh, en steak haché pour les poissons. Euh, alors ça c'est la dernière fois qu'on l'a vu, en tout cas c'est l'état dans lequel il était. Euh, savoir ce qui se passera après c'est un autre problème. Et donc le continent, pff, redescend, Cthulhu, euh, donc le, évidemment le cuirassé s'en va le plus vite possible, oui, hein, et il attend de est... voir Cthulhu faire demi-tour et, et retourner et... dans sa demeure, de dans vie. sa demeure sur les derniers instants d'immersion. De, voilà. Et donc euh, à, à ce moment-là, eh bien, euh, nous sommes euh, finalement satisfaits, bien que euh, bien que ça ait écouté. Bah, tous les investigateurs présents hein, ont tous tous tellement morflés. De toute façon, ils sont euh, ils deviennent des êtres humains un petit peu toujours forcément marginaux après dans leur société. Euh, Melvis Palmer, qui était déjà quelqu'un euh, donc le personnage précédent que je jouais euh, avant, le, avant de, de sortir mon <rire> investigateur de guerre. Euh, bah Melvis Palmer deviendra était déjà un archéologue un petit peu, un petit peu tordu anti, anti civilisation qui, qui évitait le contact au maximum euh, bien qu'il soit prof euh, qui était la seule activité un peu socialisante qu'il avait euh, bah là euh, rompra complètement les ponts avec la société et finira un petit peu comme ces gens qu'on voit prophètes euh, euh, dans les rues euh, Winifred retrouvera euh, très probablement euh, le, confort, euh, le, confort le confort de, de l'hôpital d'Arkham de voilà, qui c'est qu'il y a d'autres Bill de Mackinist on est sorti vivant au final. Il sera probablement interné à Los Angeles. Voilà, il est pas probable qu'il finisse dans un meilleur état que les autres, mentalement. Mais il aura quand même survécu tout le monde. Il aura fait cette pauvre affaire. Ah oui, je vois le dernier mort, c'est pas grave. quelqu'un qui avait eu la tête d'exploser pendant qu'il a un L'autre personnage de celui qui joue Bill. Captain ah non, euh, oui, c'est le même, mais Captain est mort plus longtemps. L'autre personnage, celui qui était pour après Bill, ah oui, ah oui, comme Bill oui. n'est jamais mort, il n'a pas servi, c'était le septième qui avait débarqué avec vous. Ah oui, Et c'est sur le côté vite, vous a eu la tête remplacée par un tentacule. Ah oui, c'est vrai. Ouais. <rire> <rire> bon, bah, pendant l'incantation, au moment où monde était mort. Encore une chose très réjouissante. Voilà. Ouais. Euh, mmh. Donc, bah, quand même, trois survivants. Trois survivants, dis, mais euh, on peut considérer qu'ils sont. Euh, alors, effectivement, ah bah ils perdus. Ouais. Mais, euh, mais ils sont perdus à jamais pour l'humanité. Oh, Ceci étant oui, dit, l'humanité a là, du coup un petit peu de répit. Euh, alors, à savoir quand même hein, que Corlier est sorti, les astres n'étaient pas encore tout à fait propices et il manquait quelques éléments. pour euh, Le disque, l'arc, oui. etc. était tu encore. peut-être simplifié, accéléré. D'ailleurs, non, non, j'ai oublié ce petit détail. Nous avions l'arc. Oui, oui. Nous, on avait l'arc. avec nous, les, ce que je veux dire, cest qu'ils il ils, en ils en avaient au mieux les deux tiers de presque d'eux liés. Oui. oui, ils ne l'avaient pas en oh. c'est sûr. Euh, mais enfin voilà, tout, tout ça laisse à, laisse à penser que possible qu'un jour ou l'autre euh, les astres soient euh, euh, les astres soient beaucoup plus propices et que, le, que tous les éléments aient été réunis par euh, par d'autres malfaisants. tiens à autre pour euh, oui. c'est ça. Oui. Euh, tu, tu as quand même précisé qu'il faisait acheter et envoyer euh, tout un lot de vêtements euh, pour oui. euh, l'île de Paris. C'est vrai. Il a tenu <rire> sa promesse en <rire> manus, ce qui est un, quand même un élément important euh, que j'ai noté, qui, qui a été d'ailleurs moment sa dernière action de, de P.J. Oui cette dernière action de de tout social voilà euh, et, euh, et voilà qui nous amène à la, à la fin de cette grande aventure de cette cette très ah, mortelle ah, aventure ah, ah, ah, un an et demi euh, un an et demi de jeu hein, dans, son, dans son modo hebdomadaire ouais Avec quelques exceptions encore on a joué les semaines euh, voilà. Euh, un petit mot euh, là-dessus, euh, ou même euh, un grand mot d'ailleurs. Ouais, euh... bah, bah, alors donc c'est une campagne. Bon déjà merci évidemment, mais ça, merci, au... merci, merci voulais, toujours de, de, de préparer et de nous faire, faire vivre des, des, <rire> des aventures. Euh, alors après, bah, c'est une campagne dont le, le, la, sa réputation n'est pas, euh, pas galvaudée, on va dire. Euh, c'est effectivement une campagne extrêmement old school à plein de niveaux. Il euh, euh, y, y a des passages, des passages que euh, j'avais pas vus moi depuis, euh, depuis un petit moment dans, une, dans des aventures de Toulouse. Euh, tous, les, tous les passages où on... Un bah, passage dans la grotte, là, où on bute du profond à tour de bras ou ce genre de trucs. Ce sont des passages qui sont... Très, on va dire, à l'ancienne, oui. les pièges euh, les inévitables, inésquivables, inésquivables, voilà. où tu fais non, mais non, bah si, ouvre ah, la ouais. porte, t'es mort, ouais, c'est ouais, comme ça, c'est marqué noir sur blanc. Hein. J'avais dit que je jouais from the book, et c'était voilà, pour me dédouaner de ces choses-là, <rire> j'avais précisé, mais genre, je joue from the book, hein, si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à Sandy Peterson, <rire> qui, qui confirme donc euh, sa réputation ah, là, de, de létalité, de, de, de, de, de me jeu particulièrement effectivement, létal. Euh, après l'ambiance le, le, globale, moi j'ai trouvé que le, le fil conducteur, euh, un reproche qui est souvent formulé, un reproche qui lui est souvent formulé, c'est de, de manquer un petit peu de que le fil rouge soit tout ouais. simplement tellement ténu qu'il disparaît ouais. au fil des, des aventures. Alors, nous, il est visible euh... qu'à la fin pour moi, je, je trouve qu'il est visible qu'à la fin. -à alors, disparaît au fur et à mesure, c'est plutôt qu'il n'apparaît que à la fin. Moi, j'ai pas. Bah, j'ai pas eu ce sentiment-là. Ah, et c'est probablement lié à l'expérience qu'on a eue dès le départ avec Carl Stanford, mais qui fait qu'on a identifié d'entrée de jeu Stanford comme étant vraiment l'ennemi à abattre. Et du coup, du coup, pour nous, il y avait une logique, il y avait quelque chose ouais. qui se tenait. Mais sauf que Carl Stanford n'était pas partout, hein, donc il, même, était... il suffisait pas comme ça. certes, en soi. Après, effectivement, une fois qu'on avait... Au bout c'est cette là hein. je pense qu'on voit bien parce que que ce soit l'Ecosse ou Carl on n'a jamais été, mais il y avait quand même tout un groupe de crépuscules de l'argent. Hein. Euh... Tout on repart toujours vers lui, quand on euh... on tout... il, y a, il y a juste une partie dans le désert de mode, il qui n'a pas de rapport du tout avec carson Ford, ouais. Ouais. Mais, mais il y a l'arc de à aller chercher. C'est ça. ça. C'est ouais, simplement ça. ça qui établit la raison d'être de Sénat. Euh... Le cinquième scénario dans le main étant simplement un slasher, <rires> je crois qu'il est donné comme ça. En ceci est un slasher même. je ne sais pas Ils osent préciser, c'est un truc du genre, voilà, vous le faites jouer plus ou moins difficilement selon si vos personnages n'ont pas eu trop de problèmes jusqu'à maintenant, il peut devenir plus mortel. Enfin, moi, arrivé au cinquième scénario, je pas bah, plus mortel, c'est chaud. Vous le du tous. Faut que tu tous à la fois. L'hécatombe, le mortel. On est de l'ordre de, voilà, d'un perso par scénar pour Ben et plus ou ah, moins pareil pour les autres, avec oui, un peu de oui. choufrère, hein. si, il y a eu le cas du recul. Oui, il y a eu le cas Il pense bon bon, si à par à chaque fois, hein. et, euh, Voilà, bon, on est sur, je pense, quand même, euh, quoi, 20, 20 ou 25 investigateurs en total qui sont passés dans cette campagne. Wow, en, entre ceux bon. qui ont survécu à la fin, je veux dire, et, ouais, la totalité ouais, de ceux qui ont été créés pour cette campagne. Ouais, ouais, Qu'ils ouais. aient fini ou pas Je pense qu'on est sur une phase... Bah, ouais. on était sur pas loin de fin, sur la liste totale de fin. Ouais, fois, fois. Donc oui. certains n'ont oui. pas été créés mais avec ceux qui sont morts, c'est ça vraiment, je pense. Oui. Facilement, facilement 20-25 euh, investigateurs. Ah. Euh, donc, Et voilà. ouais, alors, effectivement, tout ça est mortel. <coughs> moi j'ai connu le tout avec ce genre de ah. scénario là, donc je, ça ne choque pas, enfin ça me choque pas plus que ça on va dire. Euh, parce que moi j'ai connu voilà, les premières publications des cartes, pour ceux qui les ont jouées, il y en a, a énormément qui sont de, dans ce ordre-là. De, de euh, après c'est vrai que c'est peut-être pas le, le scénario le plus. Le, la campagne la plus euh, la plus subtile, euh, clairement. Subtil, après il y a quand même, même, même palpitant. Ouais, ouais, ouais, ce qui m'avait plu en l'analysant, c'est que. Il y a un, un petit voyage autour du monde, alors ouais. certes on n'est pas dans les masques de Nier ça n'atteint pas le, le degré de, bah de, de roleplay qu'on peut obtenir avec le, les masques, avec le nombre de PNJ présentés dans les masques. Il y a, il y a en Écosse où, où il ah, y a une galerie euh, de personnages 30, qui est très, très intéressante. Euh, euh, après on est passé à côté, je pense que aussi de, du fait du groupe de joueurs, avec lequel on s'entend en, tous lire hein, autour de la table, très clairement, un groupe de, de joueurs. Voilà, C'est euh, un qui est privée, privée, un peu euh, mouvant d'ailleurs. Il y a eu des échanges, par les aléas de la vie, des joueurs ne pouvaient plus être là et ont été remplacés. Mais globalement, voilà, tout, toi tu as fait toute la traversée. On ah, tout on était... global, et puis, euh, puis Agathe aussi, enfin on en, globalement, de toute façon, les gens autour de la table s'entendaient bien. Euh, après on n'avait pas forcément exactement. On cherchait pas forcément tous la même chose là-dedans. Mais, mais on est parfois passé à côté de. assez bêtement, à côté de choses, parce qu'on euh, ne se concentrait pas sur les on va dire, on se concentrait pas sur les bonnes choses en Écosse. En Écosse notamment, c'est probablement le passage où je suis, je suis le plus déçu, on va dire, de ce qu'on a fait oui. en tant que groupe, hein, c'est-à-dire de mes actions à moi et puis celles des... Celle oui. des autres, enfin en, co en collectif, parce que... Bah, c'est très très lourd. je pense qu'il qu était très dur pour moi bien. aussi. Hein. Ouais, c est c est on très j'ai que... euh... voilà. ma part de, de tort aussi probablement là-dedans, C'est un scénar qui, qui était ça a été pour moi le plus dur à aborder. Ouais. Bah, le de non, le sais, nombre de... de personnages, le nombre de choses qu'on peut lui faire, voilà. celui-là et l'île de Pâques ouais. euh, sont le deux plus durs je pense. Bah, euh, L'Écosse, je pense que c'est très probablement ouais. l'épisode que je trouve le plus intéressant ah, parce qu'il que il est, il est très ouvert. Contrairement ouais, voilà, aux autres que épisodes, j'ai où... essayé de le, voilà, de le faire comme ça, on peut rebondir de PNG en PNG, oui. une bonne aventure comme on avait pu la décrire. C'est vrai que c'était ardu pour des années-là. Et puis la fin qui, aujourd'hui, qui moi, après un peu de pratique sur l'appel de Toulouse, la fin qui est quand même un truc. Alors, c'est toutes les campagnes ont des épisodes comme ça, mais là, là c'est carrément relié, c'est sort, Toulouse qui arrive. On est dans le. L'appel de Cthulhu, dis pas, dis moi ouais, ouais, C'est euh, ça ça la nouvelle C'est pour ça que je trouvais, je trouvais, quand même, cette campagne intéressante de, de Barton et KMX, effectivement, elle, elle, elle a quelque chose. Elle a son oui, ambiance oui, oui. à elle. Elle, elle, elle, elle. elle a un oui, caractère. d'ailleurs cette, cette ambiance d'agression ben, voilà, de, de, systématique, finalement, de, oui. des investigateurs. C'est qu'à aucun moment, ils ont du repos. Quand ils pensent qu'ils ont du repos, c'est là qu'ils sont le plus massacrés. C'est euh... une campagne vicieuse mortelle je l'avais dit à début, j'ai dit il faut qu'on fasse cette campagne, elle est mortelle dans tous les sens du terme. Et je pense que ouais. c'est à peu près ça. Hein. Ouais, euh, ouais, moi ouais. Je, je garde cet avis là après l'avoir traversée. Euh, voilà. Et puis euh, bah, voilà, sinon, euh, sinon bah évidemment une, une grande aventure. Hein. <rire> On va dire une, une façon de voir le monde encore, encore un petit peu différente. Et... Et qui amène... Alors après on peut recontextualiser un tout petit peu, à savoir que euh, dans la tête des gens qui ont fait ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, dans la tête des gens qui l'ont fait, il euh, y avait euh, chez Chaosium, il y avait une volonté de lier un peu toutes les campagnes. Donc il y a des personnages, je dirais pas du coup, oui, il y a qui quelques personnages euh, qu'on va retrouver sur d'autres campagnes, pas forcément d'ailleurs de façon très pertinente, non, non, mais, mais qu'on retrouvera sur d'autres campagnes dans le but de faire, de faire un lien. Et donc on pourrait imaginer, euh, si on était vraiment complètement charbé et qu'on n'avait pas peur, on pourrait imaginer, euh, après les ondes de euh, que le groupe d'investigateurs se lance, par exemple, sur les masses de Nirbatotev, sur le rejeton d'Azatote. pourquoi pas euh, Sachant qu'ils ont tous complètement vrillé, qu'ils ont déjà rencontré que et que euh, ça mecs qui sont Tout ça ne voilà. <rire> sera jamais les mêmes investigateurs mais... Alors on en parlait, après pour, encore, pour finir, pour conclure là-dessus, on en parlait avec, avec Fab. Donc moi ça m'a donné quand même envie d'essayer de cette campagne-là, on la un tout petit peu pour qu'elle soit peut-être moins justement quand même létale, <rire> euh, que, les, que, que les joueurs puissent conserver les investigateurs peut-être un peu plus longtemps. D'ailleurs voici, je te remets <rire> officiellement le, le manuscrit mortel. Merci. Fais attention à ton âme en lisant. Merci bien d'ailleurs. Et euh, il <rire> y a deux scénarios de plus. Euh... Non, qui sont pas du tout mortels j'imagine euh, euh, bon. euh, et voilà donc je, donc là je vais la je vais la lire et puis essayer de, de la faire de la faire jouer donc cette fois ci dans un autre contexte euh, qui est celui d'un club de jeux euh, donc le club euh, le club auquel j'appartiens sur euh, sur la région d'Ordognaise. Euh, donc on va, on, je vais essayer de la proposer euh, je pense euh, l'année prochaine on la préparer proprement et puis la proposer l'année prochaine parce qu'actuellement on est en train de jouer les cinq supplices euh, une fois que les 5 supplices sont terminés, je pense que j'embrayerai là-dessus, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne du point de vue du, du MJ, et puis pour essayer de, de dégager, de, de remettre ce fil rouge peut-être plus en avant, ouais. euh, et d'éviter le, le, le truc que tu as fait très bien au niveau euh, suivre le livre, mais d'éviter justement le, le passage par les télégraphes, etc., d'essayer ouais. de recréer un petit peu ouais. tous ces liens ouais. qui, sont, euh, voilà, qui, ouais. sont, qui sont un, un tout petit peu, un ouais. petit peu trop forceps parfois. C'est vrai. Et euh, mais je pense qu'on pourrait même. L'occasion, quand tu y seras, d'en de, parler euh, peut-être, de ton oui. expérience de MJ, euh, de rebondir. Je serai évidemment pas joueur à cette table, ça n'a que très seul intérêt, euh, mais, mais en, tout cas, en tout cas, je pense que oui, l'expérience est intéressante. J'ai déjà fait ça dans l'autre sens, tu m'avais fait jouer un scénario euh, et je l'ai refait jouer derrière. C'est vrai que de changer de côté de l'écran Intéressant, tu verras en lisant déjà, si tu en as toujours le courage. Oui, oui, parce que c'est ça, peut-être qu'à la lecture. Non, ben, un gros boulot. On... J'ai pas envie de réécrire une campagne. Mais, euh, mais voilà, moi c'était une expérience très très intéressante. Parce que c'est la première fois que je fais jouer une campagne complète éditée. Bah, Toulouse c'est sûr, et tout court, je pense aussi. Une campagne, euh, voilà. J'ai eu plein de campagnes où je faisais plein de scénars, scénars que j'attachais moi-même entre eux. Mais une campagne menée comme ça. La bah, prochaine étape, euh, je sais pas, on verra hein, l'Orient Express ou où... <rire> euh, peut-être euh, par-delà les montagnes hallucinées. Et bien bon courage euh... oui, voilà, Alors je... les, les montagnes hallucinées, c'est que... encore un autre genre Ah <rire> c'est <peut> <rire> une autre gamme euh, quand même, oui. mais, Une autre gamme, euh, mais, mais ça, pourrait être, ça pourrait être une grande aventure que peut-être quand même je tenterai un jour. Euh, auquel cas je ne sais pas si on aura le courage de faire des suivis de campagne <rire> euh, pourquoi pas euh, l'expérience de suivi de campagne voilà euh, merci de t'y être prêté quasiment tout le monde et euh, présenter beaucoup de